bonsoir à tous alors effectivement on vient de parler de trésors. c'est un petit peu ce que je vais essayer de vous montrer ce soir à travers cette présentation euh, je suis ni historien ni archiviste je suis ingénieur euh, au CHOM, donc je travaille, je suis géologue de formation. Mais depuis quelques années, en fait, j'ai la chance, vraiment la chance de pouvoir mettre mon nez dans les archives du CHOM. Euh, en effet, depuis maintenant euh, plusieurs années, nous essayons de préserver ce patrimoine en le numérisant. Et notre objectif est de le mettre à disposition de vous, citoyens français, citoyens du monde, mais aussi différents communautés scientifiques, historiques et culturelles. Et donc, euh, nous essayons de retrouver un petit peu, de cataloguer, de ressortir toutes ces archives qui sont toujours exploitées par le CHOM, hein, puisque pas, ce ne sont pas des archives qui sont mortes, ce sont des archives qui sont toujours vivantes, qui sont, comme le titre l'indique, inédites, puisqu'elles sont toujours archivées au CHOM en grande partie, mais connues, connues uniquement par le CHOM, puisque nous travaillons toujours avec elles, qu'elles ne sont jamais sorties. Ce sont des documents souvent uniques. On parlait de trésors, c'est effectivement le cas. Je vais essayer de vous montrer quelques exemples euh, durant cette conférence. Euh, ce sont des données qui ont été acquises par le CHOM donc bientôt depuis 300 ans, accumulées euh, sur toutes les mers du globe, euh, par nos différents euh, bâtiments de la marine royale, de la marine nationale, des bâtiments hydrographiques. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, actuellement, euh, ces archives recensent à peu près 200 000 documents. Alors ça va de la simple carte marine, simple, entre guillemets, jusqu'à l'ouvrage de milliers de pages qui font plus de 10 cm d'épaisseur, avec énormément d'informations nautiques, d énormément d'informations sur les grandes explorations maritimes, sur l'histoire de la marine, des colonies, euh, de l'histoire euh, en général avec un grand H. Euh, C'est ce que je vais essayer de vous montrer euh, ce soir. Je vais vous présenter rapidement le CHOM puisque effectivement le CHOM il est relativement plutôt connu, alors à Brest peut-être un peu plus, mais plutôt connu des navigateurs ou des usagers de la mer. Je vous ferai une rapide présentation. On parlera, quand on parle d'archives, bien évidemment on parle d'histoire, je vous parlerai un petit peu de l'histoire du CHOM, à travers cette histoire, on retrouve effectivement les péripéties et le cheminement de ces archives et comment le CHOM a pu accumuler toutes ces informations. Je vous présenterai effectivement ces archives méconnues. Le projet de préservation que nous avons entrepris, quelques exemples de valorisation dans différents domaines autres que le, la, la carte marine classique. Et bien sûr, je dirais, le, je vais essayer de vous emmener faire le tour du monde euh, dans le temps et dans le, dans le monde. Alors, j'ai fait quand même un petit focus, bien sûr, sur la Bretagne et sur la région de Brest, bien évidemment, pour vous montrer quelques petites cartes de la région. Je vous emmènerai dans d'autres régions du monde. J'essaierai de vous montrer quelques documents assez cocasses, quelques anecdotes aussi que j'ai pu retrouver dans certains documents. Euh, voilà, je vous propose de partir en voyage avec moi, donc on va faire un petit peu de présentation classique sur l'établissement, sur le CHUM en, en, en règle générale. Alors le CHUM, vous le connaissez surtout sur le, sous le nom de service hydrographique sonographique de la marine. Donc c'est un très vieil organisme qui a donc bientôt 300 ans. Il est effectivement connu pour ses cartes marines, ses ouvrages nautiques, ses horaires de marée. Euh, C'est un établissement public administratif est qui est sous tutelle du ministère des Armées et qui a, comme, euh, donc depuis 300 ans, fait toujours le même travail précis de collecter les informations en mer sur l'environnement maritime littoral, de les archiver, de les traiter et ensuite de les diffuser sous forme de différents produits. Euh, alors grâce à actuellement 520 personnes hors des équipages qui sont euh, embarqués sur les bâtiments hydrographiques. C'est un portefeuille d'environ 874 cartes, euh, papier, mais bien évidemment de plus en plus sous format électronique. 65 ouvrages, toujours, par, toujours publiés. Et notre, notre implantation principale est à Brest, avec le siège social, sur le site du Bergotte. Mais nous avons des antennes qui sont sur Toulouse, Saint-Mandé, Nouméa et Papette. Les trois grandes missions du CHOM, ce sont bien sûr la, le, le, assurer la sécurité de la navigation, le rôle de service hydrographique national, la constitution de bases de données sur la bathymétrie, les amers, les épaves, la sédimentologie, le recueil, le traitement de la diffusion de cette information nautique. La deuxième mission, bien évidemment, c'est de fournir une expertise précise pour les forces du ministère de la Défense, pour les forces navales ou aéromaritimes. Et puis, une troisième mission, qui est le soutien aux politiques publiques maritimes et du littoral, des missions comme ici une, une image sur le, issue du projet LITO 3D qui est une, une acquisition de données très haute résolution sur le littoral, mais aussi sur des travaux sur les délimitations maritimes ou sur des travaux sur les risques de submersion marine, sur les tsunamis, ainsi de suite. Donc une étendue assez, assez large de, des activités du CHOM. Euh, avec différents domaines, comme je vous parlais, de bathymétrie, donc de relief du fond, de sédimentologie, tout ce qui est lié euh, à l'hydrodynamique, c'est-à-dire les courants, les marées, l'océanographie. Euh, une expertise aussi sur les systèmes d'acquisition en mer, puisque c'est quand même aussi notre savoir-faire. Pour cela, nous avons une flotte hydrosonographique, euh, Des bâtiments hydrographiques, le Bordal, le la Pérouse-à-la-Place, le beaute en et euh, qui sont armés pour la, par, la, par la Marine nationale, et un navire océanographique, le Pourquoi-Pas, qui est armés par le génavire et que nous, dont nous avons 45% du temps. Ces différents bâtiments, équipés parfois aussi de vedettes, nous permettent donc d'acquérir toutes ces données hydrographiques sur l'ensemble des territoires de responsabilité française. Et je vous rappelle que, le CHOM, que la France pardon, euh, est le deuxième pays à posséder le plus de mers au monde après les États-Unis. Donc ça nous fait une très grande superficie à, à, à lever. Donc, à, sur lequel nous devons acquérir et collecter les informations maritimes. Ces informations, vous allez pouvoir les retrouver sur différents portails Internet. Le premier, c'est data.chom.fr, c'est un portail géographique qui permet de visualiser l'ensemble des données du CHOM, une grande partie du moins. Euh, des données de sonographie, des cart données cartographiques, des données euh, de bathymétrie, de sédimentologie. Nous avons aussi le portail diffusion.chum.fr qui est un accès aux produits qui permettent de télécharger les, ces différents produits, ces ouvrages, les cartes. marais.chum.fr, comme son nom l'indique, vous y retrouverez les horaires de marée officiels et gratuits et le site classique w.chum.fr qui est le site institutionnel où vous retrouvez toutes les activités. Voilà, le but c'était de vous présenter un petit peu le CHUM pour ceux qui ne le connaîtriez pas précisément. Et je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, qui est donc de regarder un petit peu les 300 ans d'histoire du CHOM et ses différentes archives. Donc le CHOM est l'héritier du plus vieux service hydrographique au monde, qui a été fondé en 1720. Alors, nous aimons le dire puisque nous avons devancé nos amis britanniques de... Plusieurs années, puisque le service hydrographique anglais a été créé qu'en 1795. Petite satisfaction, on va dire, française, cocorico, pour d'avoir devancé nos amis britanniques sur ce coup-là. Euh, donc, je vous ai mis quelques photos. Je vous ai parlé donc des de, missions du CHAM, qui est, qui est d'acquérir ces informations euh, maritimes sur différentes mers du globe. Donc, vous retrouvez le bâtiment hydro Beaute-en-Beaupré dans la partie droite, et je vous ai mis un certain nombre de photos issues de différentes époques. Vous voyez, Les premières commencent en 1886, en Tunisie, d'autres au Maroc, d'autres en Polynésie, dans différentes régions du monde, avec différents euh, équipements, on va dire, euh, utilisés par les hydrographes et des photos de, de nos ancêtres hydrographes qui donc, parcouraient déjà les différentes euh, régions du globe pour acquérir ces informations euh, nautiques. Les prémices du CHOM, on les retrouve en 1680. Ce sont les premières archives de la Marine, sous l'appellation de cartes et plans du roi, qui étaient là pour rassembler les papiers de la Marine, des galères, des colonies, du commerce et de la maison du roi. Mais l'acte fondateur vraiment du CHOM, c'est le décret de 1720 et la création du dépôt des, cartes et de, du dépôt des plans, cartes et journaux de la Marine, euh, qui euh, crée véritablement le... le je le, le premier service hydrographique français. Je ne ferai pas, bien sûr, une présentation précise de toute l'histoire du CHUM, j'ai relevé quand même quelques personnages importants, euh, Jacques-Nicolas Belin, par exemple, qui a créé le, le Petit Atlas Maritime, c'était un ouvrage publié en, dès 1764, qui referme près de 600 cartes et plans sur toutes les parties du monde. Et ce monsieur Belin a aussi par, euh, participé euh, à la fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Le nom qu'on retrouve assez régulièrement en hydrographie, c'est le nom de beaute beaupré auquel nous avons donné notre plus gros bâtiment hydrographique. Beaute-en-Beaupré, c'est le, le, notre ancêtre hydrographe qui a mis les bases de l'hydrographie moderne. Il va commencer l'ère des levées côtiers méthodiques et le service hydrographique va entreprendre un nouveau levé complet des côtes de métropole du nord je dirais, de, depuis Dunkerque jusqu'à jusqu Bayonne et en Méditerranée. Il va publier en 1844 le pilote français sous forme de six atlas qui va euh, disons, recenser les 20 campagnes à la mer dirigées par euh, Botan-Beaupré. Euh, et ce document va contenir à peu près 150 cartes et plans, 279 vues, 184 câblots des hautes et basses mers, et qui va former un ensemble de 613 travaux distincts qui ont autant de trésors pour la navigation. Je vous ai mis un petit exemple en bas, mais on va en voir plein durant cette présentation. Je continue rapidement ma présent... ma... mon histoire du CHUM. On va dire. En 1886, il devient le service hydrographique de la marine. En 1923, le service central hydrographique. En 1971, le service hydrographique et oscenographique de la marine. Et il arrive à Brest. En 2007... Il devient un établissement public, administratif. Je vous ai mis également les différents logos du CHOM à travers les âges. Alors le premier en haut, bien sûr, avec les fleurs de lys. Celui qui est en haut à droite, c'est celui de la période révolutionnaire. Le EF, c'est celui de la période de l'ère française. L'ère française ou l'ère républicaine débute. Je reprends mon papier parce que je ne m'en souviens jamais directement... Une date précise, c'est le jour de la création, le 22 septembre 1792, le jour de la création de la République, jusqu'au 1er janvier 1806. Et puis après, on retrouve la République française, on retrouve le logo du CHOM, bien connu ces dernières années, et le nouveau logo qui existe. Je suis allé un peu vite. Je... Hop, je reviens manuellement, ça sera plus simple. Hein, voilà. Le dernier logo qui est donc notre nouvelle chaire graphique depuis 2017. C'est le chom à travers l'histoire ou l'histoire à travers le chom je ne sais pas comment le, le, le dire. Je vous ai mis ici les titres qu'on peut retrouver sur les différentes cartes marines, euh, donc qui expliquaient que le titre, le plan des côtes de, la, de terre neuve. Et dedans, généralement, il y avait un certain nombre d'informations puisque ça a été fait par telle et telle personne et publié par ordre du roi. Donc pour cette pour cette carte, c'était, euh, j'ai pas j'ai pas la date de marquer, mais c'est c'est une carte qui a été publiée sous ordre de Louis XVI. Et puis, un peu plus tard, une autre carte que l'on retrouve dans nos archives, qui, elle, a été publiée par ordre de Sa Majesté l'Empereur, Napoléon Ier. Et on continue notre petit tour de l'histoire, puisqu'on va retrouver encore d'autres cartes en 1822 qui sont publiées par ordre du roi, cette fois-ci, c'est Louis XVIII. Un peu plus tard, en 1826, on retrouve Charles X. On retrouve ensuite Louis-Philippe. Ensuite, un plan du port de Monaco, en haut à droite, en 1840. 45, publié par ordre du gouvernement de la République française, dirigé à l'époque par Louis-Napoléon Bonaparte, et on retrouve le même sous le nom de Napoléon III dans le plan du Havre de l'île Saint-Jean, publié par ordre de l'empereur de Napoléon III. Donc vous voyez, l'histoire, on la retrouve à travers le CHOM et à travers ces documents. Ces documents, stockés dans les archives du CHOM, les plus anciens remontent à la fin du XVIIIe siècle, et les plus récents à hier, puisque le CHOM continuer à acquérir et faire effectivement des données sur l'ensemble des mers du globe et à les stocker, et à les archiver du moins. Euh, ces documents, comme je vous le disais, sont toujours exploités. Nos archivistes euh, du bureau archives qui ont pour euh, objet qui sont des, des hydrographes, non pas des archivistes, mais des hydrographes, puisqu'ils vont avoir effectivement un travail de conservation, de catalogage, mais aussi de, de, de recherche sur ces documents, puisque ces documents sont la base de certaines informations qui peuvent être portées sur des documents nautiques, comme une carte. Euh, en cas de doute, une profondeur qui peut être marquée sur une carte marine, nous allons re rechercher son origine systématiquement. Et si cette sonde sur une carte marine date d'un levé de Beau-Tambeau près de 1820, nous retournerons jusqu'au carnet de terrain que nous avons dans nos archives pour retrouver si cette sonde a été bien reportée, qui était peut-être calculée en pied du roi, si elle a été bien convertie en mètre et si la position qui a été reportée grâce à un cercle hydrographique a bien été apportée au bon endroit, avec la bonne transformation. Donc on va rechercher jusqu'à ces différents documents que nous avons conservés dans nos archives pour s'assurer de la belle qualité de ces informations. Quelques chiffres justement sur ces archives, accumulées depuis 300 ans. Nous avons 500 mètres linéaires de rangement sur plusieurs niveaux, semblables contenant chacun 600 cartes. Comme je vous disais, c'est de l'ordre de 200 000 documents papier, parmi lesquels 75 minutes. Alors les minutes, pour nous, ce sont des plans, des plans bathymétriques, donc des profondeurs topographiques. 10 000 cartes anciennes, puisque l'ensemble de notre portefeuille de cartes publiées depuis la numéro 1 jusqu'à la dernière, qui doit être dans les 7 900, nous avons tous les exemplaires, presque, pour les plus anciennes, parfois, peut-être quelques-unes qui ont été, euh, euh, du moins, euh, oubliées. Mais nous avons tous les, tous les exemplaires de toutes les corrections qui ont été portées sur ces cartes. Donc, on va les avoir euh, archivées. Nous avons aussi des marégrammes. Les marégrammes, ce sont des enregistrements graphiques de la marée, près de 45 000. Nous avons près de 10 000 photographies, des photographies aériennes, même des plus anciennes, du début du XXe siècle. 10 000 ouvrages, des ouvrages, à la fois des ouvrages nautiques, hein, les instructions nautiques de, ou différents, euh, différentes collections. Je vous en montrerai quelques-unes, comme les annales maritimes et coloniales, les annales hydrographiques. Nous avons aussi les pages de registre. Des pages de registre, ce sont des, des carnets dans lesquels les personnes relevaient toutes les quarts d'heure ou toutes les heures, la hauteur d'eau, sur l'échelle de marée qui était euh, à côté de la personne. La, la personne était assise dans une petite guérite et notait toutes les 15 minutes la hauteur d'eau, lue à l'échelle. Et ça pendant des années. Ces archives bah, constituent un patrimoine scientifique et historique méconnu et encore peu exploité. Euh, c'est une grande richesse, effectivement. Alors, euh, comme je vous dis, j'ai eu la chance de pouvoir y mettre mon nez et de pouvoir ressortir des documents et du moins les voir au fur et à mesure avec les archivistes. Et euh, c'est effectivement un véritable trésor. Euh, notre objectif, ce n'est pas nécessairement, bien sûr, de les garder pour nous. Beaucoup d'organismes ont lancé depuis quelques années aussi, comme nous, cette volonté, cette démarche qu'on appelle « data rescue, donc de, de récupération des informations, des données, ou du moins de la préservation de ces informations. Euh, Météo France, les archives nationales, la Bibliothèque nationale de France, euh, les, les services historiques de la défense. L'objectif, c'est de préserver ces informations, donc de les numériser, de les, rendre en, les passer en numérique, mais aussi de les mettre à disposition de tout, tous les citoyens. Les mettre à disposition sur des portails. Nous, je vous montrerai que nous avons déjà commencé, et que cette information puisse être, euh, disons, utilisée par différentes communautés scientifiques, historiques ou culturelles. Alors c'est vraiment un enjeu, puisque euh, euh, il faut euh, aller chercher toutes ces informations. Il faut s'organiser. C'est une quantité, je vous le disais, 200 000 documents. C'est une quantité assez considérable de documents qu'il va falloir numériser, qu'il va falloir cataloguer, qu'il va falloir stocker numériquement dans des formats qui vont pouvoir durer. Parce que ils ont, ces documents papier, ils ont pour certains 200, 300 ans. Alors je vous montrerai, il y en a quelques-uns qui ont subi un peu les outrages, les outrages du temps. Mais il va falloir aussi que ces documents numériques durent aussi longtemps, si je puis dire. Euh, il va falloir aussi les cataloguer, puisque ce n'est pas le but de créer des fichiers numériques qu'on va mettre sur un disque dur. Il va falloir aussi qu'ils soient accessibles pour tout le monde et qu'on puisse les rechercher, qu'on puisse rechercher par la date, par qu'on puisse rechercher par une zone. Euh, comme je vous le disais aussi, notre but, c'est que ces données puissent être exploitées dans d'autres domaines que l'hydrographie, que la création d'une carte marine, que la réalisation de documents nautiques. Euh, et la grande, grand, le grand intérêt de ces informations. Qui sont des données, euh, euh, qui sont une nouvelle base de connaissances euh, sur le littoral et l'environnement euh, maritime, c'est de, de proposer euh, des observations, euh, par exemple marigraphiques ou euh, de profondeur, sur, des grands, sur une durée assez longue, comme 200 voire 300 ans d'observation. Et c'est vraiment très important, euh, par exemple en, en météorologie. Euh, pour regarder toutes les, les grandes tendances euh, sur le, le climat, euh, les organismes de météo sont obligés d'aller rechercher des informations aussi euh, assez anciennes pour voir les grandes tendances. Là, L'intérêt, c'est effectivement de proposer, et je vous ai mis euh, ici une frise, je, je reviendrai un petit peu, c'est le, le niveau marin à Brest euh, enregistré depuis 300 ans et qui nous permet d'enregistrer justement cette hausse du niveau marin. Donc, avoir des informations sur de longues durées nous permettent de mieux comprendre l'évolution du climat, mais aussi d'anticiper et d'appréhender les adaptations de ce milieu au changement climatique. Donc, c'est face à des phénomènes comme de submersion marine ou des événements exceptionnels, des tempêtes et des tsunamis. Donc, c'est vraiment autre, d'autres domaines qui vont pouvoir être exploités par des communautés scientifiques. Mais vous verrez qu'il y a aussi un certain nombre d'informations historiques ou culturelles qui peuvent être exploitées. Cette action, en fait, nous, l avons, nous avons eu un coup de pouce de l'État en 2016, puisque nous avons été lauréats d'une première vague de consultation des projets d'investissement d'avenir. Ce sont les, des fonds qui ont été mis en place par la transition numérique de l'État et la modélisation de l'action publique, et qui nous ont permis en fait, de, de scanner 10 000 documents, donc des, des, des cartes marines et des plans anciens, de les mettre en ligne et de les diffuser gratuitement et de les, mettre, de les mettre à disposition du public. Donc nous avons en fait choisi de, de, de rechercher des informations, notamment sur le littoral métropolitain, mais aussi en Outre-mer, ou dans différentes régions du monde. Des documents de 1800 à 2000, c'est-à-dire montrer vraiment un panel de tout ce qui était disponible au CHUM, peut-être pas exhaustif sur les différentes régions, mais au moins un éventail de tout ce qui était disponible. Et ça nous a permis aussi de mettre en place vraiment une méthodologie, puisque ce n'est pas le tout de numériser ces documents. Il est aussi important d'en de, de, faire un inventaire et un catalogage très précis. Euh, nous avons un certain nombre de catalogues, papiers, euh, bref, issus justement des différentes, euh, différentes périodes de, de, de vie de ces archives. Mais il était vraiment important... Dans, dans cette optique de mettre en disposition sur Internet, euh, d'avoir aussi des, des informations qui soient euh, structurées euh, avec des dates, des auteurs, des zones géographiques, euh, afin de faciliter l'identification et la recherche de ces documents par des mots-clés, par des filtres. Et en fait, on dit généralement qu'il n'y a pas de, méta, de données sans métadonnées, c'est-à-dire que les métadonnées, ce sont une sorte de carte d'identité du document et elles vont permettre de l'identifier, de le décrire et d'expliquer l'origine de sa création, de son utilité, ses destinataires, mais aussi de retrouver les informations qu'elles contiennent. Donc il a fallu vraiment rechercher, à partir de documents papier, de retrouver sur des sur, directement sur les documents euh, toutes ces informations. Euh, et parfois, euh, c'est assez compliqué, puisque ces données sont assez anciennes. Euh, comme je vous disais, euh, les, les informations dessus peuvent être portées en pied du roi, les coordonnées peuvent être, en, les distances peuvent être entoises. On peut aussi avoir des coordonnées dans des systèmes de projection assez anciens. Euh, par exemple, on peut avoir, être référencé par rapport au Méridien de Paris et non plus par rapport au Méridien de Greenwich qui est actuellement. Donc il faut se retrouver, il va falloir faire beaucoup de transformations, d'essayer de se retrouver dans des, dans des systèmes un peu connus. Donc il y a beaucoup de recherches documentaires derrière. Euh, prendre un document, nous avons calculé qu'il faut à peu près une heure pour chaque document pour récupérer toute l'information derrière. Donc, vous voyez, 200 000 documents, 200 000 heures, au mieux, en moyenne. Ça fait quand même beaucoup de temps. Alors ça, c'est pour une carte marine ou par exemple, ou un, ou un plan. Mais lorsque vous avez euh, des ouvrages qui font euh, 600 000 pages, il faut aussi, on ne va pas mettre ce document comme ça euh, sur Internet. Ça n'a aucun intérêt s'il n'y a pas un sommaire, par exemple. Donc nous avons numérisé toute la collection des annales maritimes et coloniales, c'est à peu près une quarantaine d'ouvrages. Le sommaire fait 660 pages qu'il a fallu constituer. Ça prend du temps, c'est 600 000 pages de documents. Les annales hydrographiques, c'est 150 ouvrages et un sommaire qui fait à peu près 250 pages. Donc, vous voyez, c'est un gros travail derrière. Ce n'est pas uniquement prendre un document, je le fais une, une photocopie, je fais un scan. Il y a énormément d'informations derrière qui, qui est à collecter on peut... de façon à ce que ça devienne quelque chose de véritablement exploitable. Il faut aussi sortir ces documents. Alors, pour certains, effectivement, ils ne sont pas nécessairement euh, en bon état. Ils, ils sont assez vieux. Alors, on les a toujours euh, préservés. Alors, ils ont... ils ont suivi un petit peu le comment dire, l'histoire du CHOM que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai calculé, j'ai recherché un petit peu dans les archives du CHOM. Hop, je suis en train de partir. Le micro, c'est bon. J'ai recherché un peu dans les archives, dans les documents sur l'histoire du CHOM. Ces archives ont déménagé dix fois, entre 1763 et 1971. Alors, des fois, à Paris, entre différents hôtels particuliers où s'est installé le, le CHOM ou du moins le service hydrographique. Des fois, un petit peu précipitamment, en 1917, par exemple, lorsque les Allemands se sont rapprochés de Paris et ont commencé à bombarder Paris, les archives sont parties en train très rapidement. Tout a été mis dans des caisses et envoyé à Rochefort. Tout a été bien mis dans un endroit vraiment. C'était la boulangerie de l'ancien arsenal de Rochefort, belle cave en voûte de pierre. avec craignait rien, mais par contre, tout a été mis un petit peu à la sortie du camion et des trains, vite fait, comme ça. Donc, euh, ces documents ont été euh, un petit peu euh, mélangés. Euh, J'ai retrouvé un certain nombre de textes là, à ce sujet. Alors, il y avait euh, encore des documents très anciens. Euh, notamment, il y avait le fameux euh, portulant manuscrit sur velin de Caverio, qui est en fait un document qui date du XVIIe siècle. C'est une des premières matemontes maintenant qui est, que nous avons versé, en fait, qui appartenait au CHOM, mais que nous avons versé à la Bibliothèque nationale de France. Et tous les soirs, le j'ai lu que le directeur adjoint du CHOM partait avec un officier marinier, avec un fanal, dans ces fameuses, dans ces fameuses caves de l'arsenal de Rochefort pour vérifier que ce, porte, ce, ce document était toujours là et voir s'il était toujours bien protégé. Alors, ces archives, après la Première Guerre mondiale, sont revenues à Paris on s'est douté qu'il pouvait se passer peut-être d'autres problèmes, je dirais, d'autres guerres. Donc, il y a eu un plan d'évacuation un peu mieux organisé en 19, entre les deux guerres et en 1939, à la déclaration de guerre, les archives sont reparties à Rochefort et à la défaite en 1940, sont revenues par ordre des Allemands à Paris. Alors, ce que j'ai lu aussi, c'est que ça a été fait, le réintégr... donc les archives réintégrèrent le service à Paris posément, mais sans hâte excessive. <rire> voilà, pour vous expliquer que ces archives, après elles sont revenues, effectivement, maintenant elles sont à Brest, elles sont sur le site du Bergotte, mais ces archives, effectivement, elles ont suivi un petit peu les, les aléas de ces différents déménagements. Euh, et vous voyez ici euh, quelques exemples, alors une version un peu puzzle, que nous avons essayé de restaurer, d'autres documents qui, euh, bah, qui, sont, euh, qui ont mal vécu, notamment parce qu'ils sont sur différents supports. On retrouve ça des fois sur des, des, des parchemins, des papiers velins. Donc, ils sont très résistants, qui ont passé le temps, mais qui sont comme s'ils sortaient, de, ils venaient d'être dessinés hier. Ils sont vraiment magnifiques. D'autres documents, je reviens ici, ont pris aussi la poussière. Alors, vous voyez ici, on a commencé à nettoyer certains, là où il y avait de l'information. Et vous voyez que certains ont, ont pris la poussière et sont, se sont se sont noircis. D'autres ont eu des tâches qui sont des, de l'encre qui tombait dessus, malheureusement. Des documents aussi dont les reliures ont mal vécu, des manipulations. Je reviens sur ces documents-là. Vous euh, voyez, ce sont des documents qui sont sous forme de calque, Et ces calques, au bout de 200 ans, ce papier, bah, il commence à devenir très, très fragile et il se déchire. Dès il... Alors, des fois, ils sont pliés. Donc, rien qu'en les dépliant, c'est même difficile de les déplier. On essaye même de ne pas y être trop y toucher, ou du moins de les, les, de, de les déplier une bonne fois pour toutes très délicatement et de les placer dans des feuilles plastiques pour les préserver. Nous essayons dans d'autres, comme vous voyez, des stockages sous forme de rouleaux. Nous avons eu le problème de, de, de ces documents qui sont stockés depuis peut être 100 ou 150 ans sous forme de rouleaux. Et lorsqu'on les déplie, le papier casse et part en poussière. Donc ça devient un véritable problème. On n'y touche plus. Alors, quand on arrive, on essaye de les préserver avec nos propres euh, moyens. Alors, On essaye de les restaurer, toujours de les consolider avec des moyens réversibles. Et puis, on essaye peut-être de les mettre de côté aussi pour après s'adresser à des professionnels de la restauration. Mais certains documents euh, sont vraiment très fragiles. L'autre particularité de ces documents, c'est qu'ils sont parfois de très grands formats, de formats un peu exotiques, ce qu'on pourrait dire. C'est pas, comme je vous disais, il y a, on a des cartes, la carte marine, grand aigle à zéro, donc on a des, des scanners adaptés. Parfois, euh, sur les documents, comme vous voyez le document en bas, on a rajouté des morceaux, des, on a recollé des morceaux sur le côté, donc ils ne font plus à zéro, ils sont un peu plus grands, donc ça rentre plus. Alors on a des rouleaux, des rouleaux qui vont effectivement faire euh, peut-être 80 cm de, de large, mais qui vont faire 10 mètres de long. <rire> Donc, il va falloir scanner ça et ce n'est pas, pas très facile. Et puis, d'autres documents, vous voyez, on en a déplié un par terre. On a fait attention. Cette carte, vous voyez, j'en ai mis une règle de 50 cm. Donc, il fait à peu près 3 mètres sur 4. C'est une carte marine de l'époque de, de Beaute-en-Beaupré, qui va de à peu près, euh, on va dire, Calais jusqu'à l'estuaire de l'Escaut. Donc, toute peinte et euh, fait euh, à l'encre. En plus, avec voyez, une, une, un magnifique bateau dessiné, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors, très difficilement manipulable, il faut des grandes pièces, des grandes tables, mais incapable, nous sommes incapables pour le moment de les scanner. Et puis d'autres documents, voyez, là je vous parlais encore de rouleau. Alors là, le rouleau en question, il est même plus grand que, en largeur que du A0. Donc, il, voilà, c'est aussi un, un des problèmes. Il faut scanner, on nous scannons effectivement ces informations. On suit un certain nombre de règles qui sont proposées par la Bibliothèque nationale de France, les archives de France. Une image d'une carte, c'est à peu près 300 à 400 mégas. Pour 150 000 cartes, vous voyez, c'est 60 teraoctets d'informations, donc 60 000 gigaoctets. Ça fait un gros volume. Un ouvrage, c'est 1,5 giga. 10 000 ouvrages, 15 teraoctets. qui va falloir stocker et sauvegarder, et mettre à disposition. Donc c'est aussi un gros problème de pouvoir stocker toutes ces informations une fois numérisées. Et l'autre, enfin, l'objectif, c'est de mettre à disposition ces documents. Donc nous avons commencé sur notre portail data.fr et diffusion.fr que je vous ai présenté tout à l'heure. Vous allez déjà pouvoir actuellement, quand vous allez sortir, j'espère que vous allez vous précipiter, à aller voir ça sur votre, peut-être pas ce soir, mais peut-être demain ou le week-end prochain, euh, vous pourrez aller voir ces différentes cartes et les télécharger, parce que toutes ces informations, nous les mettons sur nos portails gratuitement au téléchargement. Donc, vous allez retrouver un certain nombre de documents comme les annales hydrographiques, les annales maritimes et coloniales et les différentes cartes, les 10 000 cartes et plans que nous avons déjà numérisés qui sont disponibles déjà. Comme je vous disais, le, notre objectif aussi, c'est de les mettre à votre disposition, je reste pour le plaisir des yeux. Vous verrez, personnellement, je m'y perds toujours à regarder ces documents. Il y a des choses, que vous, je vous en ai mis de côté, vous allez voir, il y a des choses qui sont, qui sont très belles. Euh, nous-mêmes au CHOM, on essaye d'en ressortir, dès que nous avons une autorité qui vient euh, au CHOM visiter, euh, de ressortir un de ces documents euh, de la région euh, préférée de cette personne et de lui sortir la carte marine ancienne de l'époque. C'est toujours un plaisir des yeux. Donc rien que pour ça, c'est toujours euh, plaisant d'aller rechercher euh, la carte de 1800 et quelques euh, de l'endroit où on passe nos vacances, où, par exemple. Mais l'objectif aussi, c'est que ces informations que nous avons pu collecter, elles vont servir à d'autres personnes, elles vont servir par exemple à des scientifiques. Et euh, notamment, c'est vraiment une source inédite sur le climat et l'évolution des côtes nous avons essayé effectivement d'enrichir de, en fait, euh, toute, euh, toute cette connaissance sur le milieu littoral et maritime. Euh, et euh, nous voulons en fait euh, que aider justement à une meilleure compréhension et que ça puisse aider justement à ces travaux scientifiques sur le changement climatique, l'évolution littorale, l'évolution de, morphologique de certaines structures sous-marines, les bancs, les baies, les dunes, euh, des, des structures sous-marines qui vont, euh, sous qui vont, qui vont euh, bouger, sur l'urbanisation côtière, les constructions portuaires l'occupation d'histuoles, l'histoire des sciences, les grandes explorations. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ces différentes communautés puissent les exploiter et euh, les... en sortir un certain nombre d'informations. J'ai ressorti ici euh, des planches de mon collègue Nicolas Pouvreau euh, du CHOM, qui est venu déjà faire une présentation ici sur le marégraphe de Brest et sur le niveau marin. Euh, je voulais pr présenter, parce qu'effectivement, c'est une une des informations qui, qui, qui, que nous avons déjà pleinement exploitées, peut-être pas pleinement, mais parce qu'il y a encore beaucoup d'informations, mais pour lesquelles nous avons déjà constitué une belle base de données, c'est justement les, les, les enregistrements de la marée à Brest et dans d'autres régions qui nous ont permis d'observer l'évolution du niveau marin et d'aider le, le GIEC, le groupe intergouvernemental d'études du climat, pour le, la caractérisation du changement climatique et de l'évolution de la hausse du niveau marin. Donc, à, le, le, le, à Brest, nous avons encore la chance d'avoir les, les, les plus anciennes mesures systématiques de marée qui ont été observées au monde. Les premières datent de 1679 et elles sont enregistrées sur le marégraphe de Brest que pouvez vous pouvez tous voir qui est un petit peu au pied du, port de, du pont de recouvrance. C'est une espèce de petite baraque un peu carrée. Là, vous avez différentes euh, gravures et photographies relevées par mon collègue Nicolas euh, et qui montrent l'évolution de, de cette petite cabane qui a toujours enregistré donc euh, régulièrement euh, le, le niveau marin. Euh, il a été installé par euh, Chazalon qui est un ingénieur hydrographe du Chaume et qui est aussi le premier à avoir créé le fameux annuaire de marée en, en 1839. Encore une fois, nous avons sorti cet annuaire de marée avant nos amis britanniques. On aime bien toujours le dire. Euh, ça nous permet en fait de reconstituer ces fameuses séries marégraphiques, puisque en regardant le niveau moyen enregistré sur ces 300 ans, on peut voir cette hausse du niveau marin avec une certaine accélération depuis le début du XXe siècle. Et nous avons pu calculer que cette hausse du niveau marin est à peu près de 30 cm sur les 300 ans. Et nous avons fait ça sur Brest, mais également sur le Pertu d'Antioche, c'est-à-dire du côté de la Rochelle, sur Marseille, et plus récemment sur Saint-Nazaire, pour montrer que cette évolution elle est globale sur l'ensemble des côtes de métropole, mais aussi il existe une, une, une, une série sur à New Line, en Angleterre. Ce que je vous ai aussi, c'est vous montrer que tout ça, ça c'est une courbe, mais qui a été constituée en numérisant et en recherchant toutes les informations de marée de nos archives, et pour constituer celle de Saint-Nazaire, qui est la plus récente, un de nos collègues a dû saisir 500 000 valeurs manuellement et numériser un kilomètre de maragramme. Ça demande toujours énormément de travail. Mais au final, on retrouve une information qui est quand même primordiale pour étudier le changement climatique. Je vous ai sorti aussi une petite, une autre image sur les événements exceptionnels. Ça, c'est la courbe de la marée enregistrée au marégraphe grave de la Rochelle lors de la tempête Xintia, donc dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Pour mémoire, vous vous souvenez que cette tempête, est arrivé à un jour de coefficient à peu près 105 et au moment de la pleine mer. Donc vous voyez une surcote, c'est-à-dire qu'il y a eu une surélévation du niveau de la mer de près de 1,53 m qui a créé la catastrophe, c'est l'image qui est derrière avec les morts que l'on connaît. Dans nos archives, non loin de là, sur le Fort Boyard, je vous rappelle que le Fort Boyard est juste en face de la Rochelle, euh, le 6 mars 1885, on enregistre une marée à peu près de coefficient 100, et une tempête qui arrive au moment de la pleine mer et une surcote enregistrée d'un mètre 63. cest C'est-à-dire qu'en gros, le 6 mars 1885, nous avons eu une tempête de Xintia, au même endroit. Et nous l'avons retrouvée dans nos archives. Mais ça, on... voilà, c'est un exemple, mais on essaye de retrouver effectivement l'ensemble de ces tempêtes historiques dans nos archives. Et ça nous permet d'avoir aussi une sorte de catalogue des tempêtes et comment elles arrivent et comment quelles surcotes. Quelle surélévation du niveau de la mer elles vont avoir euh, créé et pouvoir prédire plus tard quels sont les risques de submersion marine pour les côtes Je vous ai mis bien sûr celle que, une, que vous connaissez peut-être, celle qui a été enregistrée le 16 octobre 1987 à Brest. Nous l'avons enregistrée, les deux marégrammes, avec une surcote de 1,60 m. Donc l'ouragan du 15 au 16 octobre 1987. Je continue mon petit euh, inventaire de, de données. Euh, nous avons aussi, donc, comme je vous disais, le beau, un peu dans l'historique du CHOM, Beau-Temps-Beaupré a initié un, un inventaire, un levé complet des côtes de France métropolitaines depuis Dunkerque jusqu'à Bayonne. Et donc, euh, nous avons des cartes sur toutes les côtes de France. Ici, et ça a été, nous avons fait cette, euh, cet assemblage pour les fêtes maritimes de Brest 2016. C'est l'assemblage de huit de ces cartes que nous avons remises ensemble pour reconstituer, euh, j'irai le, une vue du littoral et, du, et de, la, du, de, de, de, de la côte et de, des profondeurs en 1820 sur euh, la rade de Brest et ses abords. Je vous montrerai après quelques petits zooms. Mais l'intérêt de ces informations, c'est que nous sommes capables d'avoir une, une sorte de photographie du trait de côte et des profondeurs il y a 200 ans. Et de les comparer à ce qui se passe actuellement. Voilà, une, ce que je voulais, c'était vous montrer un petit peu ce que nous y, nous sommes en train de faire au niveau du CHOM, au niveau de ces archives. Là, Le but maintenant, c'est d'essayer de, de vous montrer quelques belles images également de ces archives et de vous faire un peu voyager. Alors je vais pas, on ne va pas voyager très loin pour débuter, on va rester sur Brest. Je vous ai fait un petit zoom ici, donc de la fameuse carte que je viens de vous montrer, la carte de Beaute-en-Beaupré en 1820, où vous allez voir retrouver effectivement le, le port de Brest, très... l'anse de Saint-Marc qui existe, et puis euh, en 1870, une vue un petit peu plus euh, précise de la ville de Brest avec ses fortifications, le début du port de commerce qui commence à se à se construire. Je crois qu'avec le pointeur, ça devrait marcher. Il faut que je l'allume. Voilà, ici, vous voyez le début du port de commerce. Une autre, euh, un autre extrait d'une carte marine. Donc, vous voyez le port de commerce qui est, euh, qui est ici. La rade qui commence tout doucement à se construire. Et l'arsenal. L'anse de Saint-Marc qui commence à être euh, comblé. En 1918, on retrouve la configuration de la Rade abri et l'arsenal qui aussi se développe tout doucement. Ça, c'est une vue un petit peu plus précise de 1877. Alors ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est l'aninon en deux noms, en deux mots. On retrouvera un peu plus tard qu'il il re, il se retrouve, on retrouve l'aninon en un seul morceau. On retrouve le port de commerce. Vous voyez l'anse de Saint-Marc ici, travaux d'assainissement. Saint-Martin, encore assez peu peuplé. Et on retrouve la structure de l'arsenal et de la ville de Brest avec la corderie, il bagne ici. Donc vous voyez quand même une information en mer très précise. Vous voyez toutes ces informations, tous ces petits points, en fait, tous ces, tous ces chiffres, ce sont des profondeurs qui ont été relevées. Et une information côtière, même au niveau des reliefs, qui a été dessinée et peint, pour donner une information quand même très, très, très, très belle de, de Brest. Ça, c'est une vue de la rade-abri entre 1913 et 1962, avec la base sous-marine qui s'est construite entre temps, l'arsenal qui s'est aussi développé. Et si je continue avec mes différentes cartes marines, vous voyez, je suis reparti en 1918. 1968, avec le port de commerce qui se développe. 1990, le port de commerce et le port de plaisance qui s'est développé. Et ici, la carte marine de 2018. Donc, c'est la plus à jour d'il y a de cette semaines. Avec ici, la construction de la future digue au niveau du d'air. Ce, ce que je vous montre là, en fait, sur Brest, je pourrais vous le montrer sur beaucoup d'autres ports. Je vous ai montré quelques exemples tout à l'heure. Mais voilà, c'est un exemple de, de la richesse des cartes marines que nous avons pu publier tout le long de ces 200 ou 300 ans sur les côtes de France. Petit zoom aussi sur le Conquet. La Redoute-Sainte-Barbe, ce n'est pas l'édifice qui est actuel. On ne retrouve pas le, non plus le, la digue. Et vous retrouvez euh, le village du Conquet et la presqu'île de Cormorvan. Une petite vue de l'île de Bas. Vous voyez que ça a été uniquement ici, ce sont des informations de topographie. Et on a mis le relief en jouant sur les ombres. Tout ça, c'est dessiné. L'île Alors Je trouve ça là particulièrement joli, puisque tous les, tous les hameaux sont soulignés en rouge. Et on a vraiment l'impression de l'avoir en relief. Une autre, ça un, alors, autant la précédente était un document relativement définitif, autant ça c'est un document intermédiaire. Mais vous voyez qu'on prenait quand même soin de faire des documents intermédiaires de travail quand même de belle qualité, quand même très joli à regarder. Donc le, le goulet de Brest, où on retrouve le fort du Portique. Alors c'est un document intermédiaire, il y a une tâche dessus de d'encre. Je suis allé rechercher aussi des documents un peu plus vieux. Donc ça, c'est issu d'une étume François qui a été un des premiers documents nautiques, euh, euh, un des premiers atlas de cartes marines qui a été édité en 1693. Donc vous voyez, l'information nautique par rapport à celle que je vous ai montrée précédemment est beaucoup plus succincte. Mais voilà, c'est un atlas hein, qui est euh, de grande taille, mais qui était les premières cartes marines qui étaient utilisées. Donc, euh, un premier exemple. Un deux, second alors Je vous rassure, je ne l'ai pas mis à l'envers. Vous retrouvez bien l'île d'Ouessant, le nord, la, la zone de Port-Salle, le, le nord Bretagne. Ces cartes étaient faites pour naviguer, donc on les mettait comme si on était en mer pour voir la côte depuis la mer. Un autre exemple, vous voyez, ce sont les côtes de Saint-Onge et d'Onis, c'est-à-dire de Vendée et de Charente-Maritime, et on retrouve l'île du nord l'île de Ré, l'île de, de Léron, mais vue de la mer. Un autre exemple, j'ai essayé de vous mettre un petit peu le, à chaque fois le pendant entre le, le, la carte 1820 et ce qu'on peut voir actuellement. Ça, c'est la ville de Gravelines. Donc, vous voyez, on avait une ville assez fortifiée, hein, type, type Vauban, on va dire. Et on retrouve, on retrouve hein, généralement dans la, le paysage l'ancienne citadelle. Mais on voit que le, dans les champs, ou du moins les marais qui étaient autour, maintenant, qui sont... Euh, les faubourgs du port de Dunkerque qui arrivent tout doucement euh, sur le, le bord de, de Gravelines. Le port de Dunkerque, que voici, en 1820 et toujours en, 18, en 2018. Alors on retrouve, de la même façon, de cette partie-là, le bord de le, les fortifications. Mais tout ça a bien changé de cette partie, dans cette partie euh, ouest. Un autre exemple c'est le port du Havre. Alors Le port du Havre, qu'on connaît bien, un grand port industriel maintenant, qui en 1820 était un tout petit port de pêche, ici que vous voyez, très réduit, qui progressivement, vous voyez, au, au fil des ans, a vu son port progresser et se construire avec différentes structures. Euh, le port de Cherbourg, pareil. Vous voyez aussi, encore une fois, le, le, le relief, on a vraiment l'impression de voir en, en 3D le relief autour de, autour de Cherbourg et l'évolution du port lui-même. J'ai pris encore un peu en Bretagne aussi, l'Orient, avec des marais tout autour, la base sous-marine maintenant ici, et toute la périphérie de l'Orient qui a été urbanisée. L'embouchure de la Vilaine, sans le barrage d'Arzal, et vous voyez encore une fois la qualité du dessin, et de la, de la couleur et du, du relief qui a été dessiné pour euh, reproduire euh, le paysage. Je vous montrais encore tout à l'heure le Havre, qui était une petite, une petite bourgade. Eh ben, vous voyez, Saint-Nazaire n'était pas plus gros. C'était vraiment une toute petite ville de pêcheurs euh, sur un petit rocher, qui est devenu maintenant, euh, qui a été complètement détruite pour faire toute la structure avec les bassins et les constructions navales autour. Alors, Je suis capable de vous montrer ça, si vous voyez, sur la France, mais je suis capable de vous montrer la même chose sur différents, pays, différents ports au monde. Là, c'est le port de Barcelone, de la même façon, entre 1888, 1906, 1936, 2016. Ou Boston, aux États-Unis en 1780, petite bourgade avec des marais tout autour qui, progressivement, a été, qui ont été polarisées pour en arriver à la grande métropole qui existe maintenant avec des aéroports. Vous voyez la différence entre le moment de la guerre d'indépendance et le 2018. Ça a bien changé. Mais voilà, dans les archives du CHOM, je peux vous retrouver un certain nombre de documents de cette qualité qui vous montrent l'évolution de ces paysages, l'histoire de ces différentes villes. Alors, je m'étais intéressé à des ports, à des villes, mais on peut aussi s'intéresser à des structures, à des paysages naturels, comme ici, euh, le delta du Rhône. Le delta du Rhône, en 1895, qui euh, se jette, on va dire, relativement linéairement. Alors, effectivement, le Golfe de Fosse a un petit peu changé, mais le Rhône, lui, maintenant, a complètement évolué et se jette beaucoup plus au sud. Donc, pour quand vous faites une étude sédimentologique ou géologique, un petit peu dans, dans, une, dans une zone comme ça, utiliser des documents anciens vous permettent de voir l'évolution de ces différentes structures, sédimentologiques ou géologiques. Sur, la, le docu, sur la, une photo euh, issue de Google, hein, que j'ai pris, j'ai reporté le trait de côte relevé en 1820 de l'embouchure de la Gironde. Donc, vous retrouvez le fort de Cordouan. Lui, il n'a pas bougé, hein, le on le retrouve bien à sa place, il n'y a pas de problème. Et puis ici, vous allez retrouver la pointe de la Coubre. Alors la pointe de la Coubre, elle était quand même très différente de ce qu'on peut voir actuellement. Là, c'est une photo que j'ai récupérée sur Ouest France, parce qu'ils avaient, ils avaient fait un article, comme quoi on retrouvait euh, au pied du phare de la Coubre les fondations de l'ancien sémaphore. Effectivement, l'ancien sémaphore, maintenant, il se retrouve complètement en mer, puisque la fameuse pointe de la Coubre a complètement été euh, grignotée. Et maintenant, au lieu d'être là, le trait de côte est là, et le phare de la Coubre, il est juste où j'ai mon point rouge. Donc avant, il était bien, au, bien à l'intérieur de la, de la pointe. Maintenant, il est presque en bord de mer. Et l'ancien sémaphore, lui, a été complètement détruit. Vous avez sans doute déjà entendu, quand on parle d'érosion côtière, du fameux immeuble du Signal, qui est à Soulac. Enfin, un immeuble qui se retrouve avec vue sur la mer, voire les pieds dans l'eau. Mais avec ce problème d'érosion, il a été... Euh, les gens ont dû quitter leur, leur logement. Donc il se situe ici à Soulac-sur-Mer. Et vous voyez, entre le trait de côte de 1820 et le trait de côte actuel, vous voyez bien que le trait de côte a diminué, ou du moins, il a, y a, a une grosse érosion de, de la dune. Je vous ai parlé tout à l'heure de Xintia. On peut retourner sur la, fame, la zone de la faute sur mer. Ça, c'est l'Anse de l'Aiguillon avec les différentes traits de côte relevés à différentes époques. Donc ça a été poldérisé, Ça c'est la carte de, voyez, de 1864. Et ici, c'est la carte de l'inondation suite à Xintia. Et le seul, oh, pardon, le seul endroit qui n'a pas été inondé, c'est cette petite butte, où se situent les différentes fermes de la région. Puisque les gens, à l'époque, qu'on retrouve déjà en, au début du XVIIIe siècle, les gens se sont installés pour mettre leurs fermes ici, et ils n'ont jamais été inondés ni lors de Xintia, ni des précédentes inondations. Il s'était déjà installé là où il fallait. Mais on retrouve effectivement le, la progression du trait de côte et les, la mer qui a repris un petit peu son, son domaine. Le Fort Boyard, parce que là, je vous ai montré les traits de côte, mais on peut faire la même chose. Les on peut regarder l'évolution des bancs de sable ou des structures sous-marines. Le banc sur lequel est le Fort Boyard, la longe de Boyard, nous avons des bâtimétries à différentes époques, depuis 1820 jusqu'à 2000, et de voir l'évolution de ce banc de sable. Je reste dans Charente-Maritime, une autre illustration. La carte de 1820 de en beaupré avec les différentes fortifications de Vauban faites pour protéger l'arsenal de Rochefort, et les photographies aérienne collectée par le CHOM pour ses instructions nautiques, ou pour, pour, euh, pour l'information nautique, et on va retrouver ces différents forts, le fort Liédo sur l'île d'Aix, le fort Hennet, le fort de Fouras, le fort à la Pointe, le fort Lupin, la Fontaine, le, le, la citadelle de Brouage, l'arsenal de Rochefort, là où l'Hermione a été euh, reconstruite. Et donc on est capable de retrouver les différents forts sur les cartes et retrouver leur image Voir, même dans certains documents, je ne peux pas tout vous montrer ce soir, mais dans certains documents, on va retrouver les plans de ces différents forts également. Ce sont, je vous ai présenté un peu de cartes, mais il y avait d'autres documents aussi qui existent. On a ce qu'on appelle les vues des côtes sur les cartes marines, mais aussi dans différents ouvrages. Nous avions des, ce qu'on appelle des dessins, les vues des côtes. C'est-à-dire que c'est la côte vue par le navigateur, telle qu'il doit la voir lorsqu'il est en mer pour essayer de se repérer. Donc, je vous ai mis, ça, ce sont des, des, des vues des côtes qui datent de 1920, l'île d'Ouessant, l'île de Bas, euh, la chaussée de Saint, et donc, l'objectif, c'est d'essayer de se repérer avec des dessins qui étaient faits euh, quand même de très grande précision pour essayer de se repérer et essayer de reconnaître le, le, la côte quand on arrivait euh, de la mer. D'autres dessins qui sont un peu plus vieux parce que cela date de 1892. Euh, Point de Saint-Mathieu, euh, c'est du Conquet, avec la presqu'île de Carmorvan, et l'autre en bas, c'est l'entrée du Goulet de Brest, avec le phare du Port Dic, le clocher de Saint-Martin, et la route de Paris qui devait faire une sorte d'encoche. De... Alors Je ne sais pas si actuellement, quand on rentre dans le port, on la voit toujours. <rire> Alors bien sûr, euh, on peut voir ça autre part. Hein. Je vous ai mis euh, la même chose pour le port de La Rochelle. Mais euh, on a le, une vue du port de Marny euh, dans les Philippines en 1824. Et puis d'autres vues, ici. Alors, euh, de mémoire, il doit y avoir euh, une vue de Rio de Janeiro. Je crois que c'était celle-ci. Euh, le reste, c'est Macao, Macao, Macao. C'était celui-là. Ça doit être celui-ci, ça doit être Macao, ça. Je ne lis plus exactement. Voilà, Cette histoire, c'était de vous illustrer un petit peu, ça c'est une grande une île en Indonésie où il y a un gros volcan qu'on euh, qu retrouve bien et qui est actuellement toujours de la même façon. Euh, pour les historiens, les gens qui sont des historiens des paysages, c'est vraiment euh, une source d'information très intéressante, puisqu'ils vont pouvoir voir l'évolution de ces différentes villes, de ces paysages tout au long du temps. Les pavillons aussi, c'était, il fallait que les navigateurs puissent reconnaître les pavillons des différents bateaux. Donc on retrouve dans le Neptune les différents pavillons. Ouvrage qui est toujours publié par le CHOM, peut-être un peu moins bien dessiné, hein. je ne veux pas dénigrer le document actuel, mais c'est vrai que les documents que j'ai pu retrouver dans le Neptune, euh, les pavillons sont, sont admirablement bien dessinés. Euh, ils font, alors, Vous en retrouvez des pages et des pages avec les différentes marines de l'époque ça, ce sont dans les Je vous ai montré de la cartographie, je vous ai montré des, des vues des côtes. Dans les différents ouvrages, alors il y a différentes collections. Là, je lui ai ressorti des documents qui sont issus des annales maritimes et coloniales. Donc, c'est à peu près une, une... Ce sont des ouvrages qui ont été publiés depuis 1816 jusqu'à 1847. Donc, sur sur l'ensemble de l'histoire de la marine et des colonies. Donc, on nous retrouve énormément d'informations. Alors, je vous ai mis quelques quelques exemples. Alors, le premier le premier article qu'on retrouve dans le premier exemplaire, c'est la mémoire mémoire du roi Louis XVI pour servir d'instruction instruction particulière au sur la Pérouse, capitaine de vaisseau commandant les frégates la Boussole l'Astrolabe. Donc, c'est son ordre de mission pour partir explorer le monde. Euh, à l'époque, en 1785. Ensuite, vous retrouvez l'histoire de la Guyane française, l'histoire de la Martinique dans d'autres documents. Euh, des documents un petit peu plus scientifiques, des gens qui inventent euh, un, un nouvel instrument propre à mesurer les sillages des vaisseaux, le dromographe. Euh, notice sur la ville et le commerce à Marseille. Euh, un procès verbal d'un naufrage du Saint-François à Nantes le 22 octobre 1820, venant de Brest. Euh, une mémoire sur la fièvre jaune par un docteur, un chirurgien de première classe de la marine, qui explique les symptômes de la fièvre jaune. Euh, les différents voyages les différentes, euh, des différentes qu quand je vous parlais d'exploration maritime les premiers voyages, on les retrouve un petit peu dans ces dans dans dans ouvrages on retrouve des informations sur le tremblement de terre de la Martinique en, en août 1816 une histoire des marées par monsieur Laplace bon, c'est lui quand même qui a émis les fondements de calcul sur la marée on les retrouve dans ses annales j'ai ressorti quelques documents. Alors, Je vous ai parlé tout à l'heure de la Pérouse qui partait. Bon, voilà. Là, il y a l'article sur le voyage de notre castot qui repart à la recherche de la Pérouse, qui, entre-temps, s'est perdue. Il était parti de Brest le 29 septembre 1791. Euh, Qu'est-ce que l'administration de la marine Bon, Tout un article... Euh, Qu'est-ce que j'ai mis euh, Oui, la visite de son Altesse royale, le, le prince de, de Joinville, au Havre, à Cherbourg et à Brest. Et puis, on retrouve aussi tous les départs et toutes les arrivées de bateaux qui ont été commandés. On euh, j'ai trouvé que la Brestoise, qui portait bien son nom, une golette de six canons, est partie de Brest le 29 mai. Je ne sais pas de quelle année. Bon, voilà, on retrouve énormément d'informations. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était euh, un sommaire de 660 pages... Euh, il y a énormément d'informations et on, on, on, on s'y perdrait. Je vous ai extrait de trois, de trois articles. Euh, Celui-ci celui s'intitulait « Découverte d'une île inconnue ». Je peux vous dire que quand j'ai lu ça, je me suis précipité sur l'article la, sur sur pour voir un petit peu de quoi il en était. Donc, quelques lignes. Le 27 décembre 1835, étant entré dans l'archipel dangereux de l'île de la société, donc on est dans la Polynésie, après avoir pris connaissance de l'île Gambier, me dirigeant vers l'île Oud, vous verrez que c'est un autre atoll qui est un peu plus haut. À 10h du matin, étant encore dans le sud de cette île et faisant route à l'ouest, la vigie crie à terre. J'ai l'impression qu'on est dans un roman, euh, on va bientôt avoir les pirates. Hein. Euh, par le beau soir de Babor, ce qui m'étonna, puisque qu aucune de mes cartes ne me signalait la terre dans cette direction, du moins à cette distance. Je gouvernais dessus et à deux heures, j'en étais plus qu'à 2000. Je l'ai reconnu comme une île basse et d'une de 12 000 environ, assez boisée au milieu. Les extrémités bon, étaient garnies de cocotiers. J'ai pu découvrir aucune trace d'habitation ni d'embarcation sur la côte. J'ai déterminé sa position qui nous, qui nous donne. Et nous ne croyons pas qu'un nom ait été donné à cette île. Alors bien sûr, je me suis amusé à aller reporter, chercher, rechercher ça. Donc il est parti de l'île Gambier. Il allait vers l'île Houd qui s'appelle l'atoll Marais-Utéa. Et la fameuse île dont les coordonnées sont données ici, par rapport au Méridien de Paris, donc je me suis amusé à positionner ça par rapport au Méridien de Greenwich, c'est le petit atoll qui est ici, qui est en fait l'atoll euh, Moray-en-Route, qui a été découvert par ce monsieur, un petit peu avant eux, mais ils ne le savaient pas. Euh, ensuite, euh, découverte quelques années plus tard par Dumont-Durville, qui, Dumont qui donna le fameux nom de Moray-en-Route. On le retrouve plutôt aussi sous le nom de l'atoll Maria, que j'ai retrouvé ici. Donc vous voyez, des fois... C'est un roman d'aventure, les annales maritimes et coloniales. Des fois, on retrouve aussi d'autres articles. Il a été trouvé le 17 juillet dernier sur la côte d'Ourtin, donc on est dans les Landes, département de la Gironde plutôt, une bouteille dans laquelle était enfermé le billet suivant. 19 mai 1830 tôt, 1833, fait à bord du brick l'économie de La Rochelle, département de la Charente inférieure, lorsque le capitaine Bachelier prit la chaloupe et abandonna le navire étant par 10 degrés. 19 minutes de longitude ouest du méridien de Paris et 45 degrés ouest de latitude nord. En gros, ils sont en train de couler. Il en résulte de là que cette bouteille a été portée en 59 jours et 95 lieues dans l'Ouest. Donc, en fait, la bouteille, on l'a retrouvée 59 jours plus tard. Je ne suis pas sûr qu'on ait retrouvé l'équipage du bateau 59 jours plus tard. Bon, mais par contre, on a retrouvé toutes ces informations-là. Quelqu'un qui a trouvé une bouteille à la mer, ça a été reporté dans les annales maritimes et coloniales. Donc, vous voyez, il y a énormément d'informations. Euh, varié, le voyage dans entrecasteaux comment on va, comment on, on soigne la, la fièvre jaune. Des informations nautiques aussi. Ça, c'est une première carte qui a été euh, dessinée par euh, le capitaine au long cours, c'est marqué Desparmets, qui dessine et qui a mesuré, quand il est passé, le détroit de Torres, le, le passage Napoléon III, il l'appelait ça. C'est le détroit de Torres qui est donc au nord de l'Australie. Et il va avoir reporté et fourni dans les annales hydrographiques pour tout le monde ce qu'il a mesuré et dessiné pour passer ce fameux passage dans le nord de l'Australie et par où il faut passer les différentes profondeurs disponibles. Et on va les retrouver. On va aussi trouver les statistiques des bagnes. Alors, euh, on va retrouver les différents par, par profession combien on a de condamnés aux travaux forcés ou ceux qui n'avaient jamais eu de peine avant. Alors, suivant, s'ils si sont d'origine française, euh, euh, étrangère. Donc, on a toutes les statistiques. On va recevoir tous ceux qui, ont, qui sont en train de travailler, qui sont euh, ouvriers, qui l'étaient déjà avant, mais qui sont devenus, qui sont ceux qui sont employés à la fatigue, c'est-à-dire aux peines euh, dures, ceux qui sont incurables. Donc, on a des pages entières de statistiques, comme ça. Donc, euh, bon, c'est pas très réjouissant des fois, mais voilà, c'est assez anecdotique. Ou alors, on va retrouver un article comme celui-là qui explique le procédé pour apprendre promptement à nager aux marins et aux troupes à terre et en mer. Donc, c'est toute une méthode avec un dessin. Donc il y, avait une, il, y a, il y a différentes planches où il y a une espèce de barge et il y a des marins qui tiennent les gens qui apprennent à nager avec une ficelle et une sorte de canne à pêche. Bon, ça a l'air de marcher parce qu'ils disent qu'en 15 jours, normalement, ils apprennent à nager. Voilà. On retrouve des différents... Je vous ai parlé du marégraphe, on retrouve les plans des différents systèmes aussi. Bon voilà, Je, je passe rapidement. Dans cette richesse, bien sûr, bon, on, on, des choses que nous n'avons pas encore exploitées, ce sont des photographies aériennes. Je vous ai mis quelques exemples. Nouméa en 1933, Djibouti en 1937. Donc, vous voyez, ce sont des images aériennes euh, très, assez vieilles hein, aussi, hein, mais qui sont d'une euh, richesse euh, incroyable. En bas... Le seul document, le, la vraie image des archives du CHOM, c'est celle-ci. Vous voyez tous les rayonnages, c'est une petite vue de, des archives du CHOM. Les deux autres, ce ne sont pas les archives du CHOM, c'était plutôt pour illustrer ce qu'il nous reste à faire. Euh, on, a fait, on a vu la petite partie immergée de l'iceberg, mais il nous reste encore énormément de choses à ressortir, à, à documenter, à cataloguer, à numériser. C'est un travail de longue haleine, en encore pour de nombreuses années. Je pense qu'il y en aura pour beaucoup d'autres personnes que moi et les archivistes qui sont là actuellement. Euh, on va essayer de continuer notre action, de vous faire découvrir, euh, bah, de vous mettre à disposition euh, toutes ces richesses euh, de cartes, d'ouvrages, de photos, euh, voilà ce qu'on va essayer de continuer. On les mettra euh, sur datashom et diffusion.chum.fr. on en a mis quelques-unes, on va essayer de continuer progressivement. Euh, ce que j'ai essayé au moins de vous montrer ce soir, c'est cette richesse qui existe, qui est euh, effectivement méconnue. Euh, je pense qu'on parlait dans l'introduction, on a parlé de trésors. Je pense que je vous ai montré qu'il y en avait quand même un certain nombre. Euh, voilà, j'espère que je vous ai fait un petit peu voyager, je vous ai fait un peu rêver. Je vous ai mis peut-être l'eau à la bouche pour les regarder peut-être, j'espère. Enfin, du moins, je vous remercie de votre attention.